Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer de la trappe en utilisant que notre contenu Splice que nous avons synchronisé avec le Force dans notre navigateur Splice. J'ai déjà des éléments de batterie dans un drum kit que nous pouvons utiliser pour la fondation de notre piste. Et ce que je vais faire, c'est ajouter d'autres échantillons à nos pads provenant directement de Splice. Donc j'ai appuyé sur Load, nous sommes dans notre navigateur Splice, et je vais dans les packs. Jusqu'à celui de Zethoven, je rentre dans ce pack et nous allons en sortir quelques sons. Appuyez sur Load, tapez sur un autre pad, appuyez sur Load et continuez ainsi de suite. Ajoutez des charlets. Ajouter quelques snares, un snap. Maintenant que nous avons un tas de sons sur notre kit, essayons ces sons et voyons ce qu'on peut en tirer. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une boucle vocale à l'une des pistes à l'intérieur de la matrice. Alors allez sur Load, puis Pack. Et nous allons aller dans un pack appelé Modern Vocal Pop Volume 2. À l'intérieur, allons chercher des voix pour en trouver une bonne. Ce qui donnera une base pour travailler sur notre morceau. Ajouter certains effets du force. Cette idée a l'air de marcher. Alors ce que nous allons faire, c'est préparer un clip et ensuite enregistrer notre idée pour une piste. Appuyez sur Record, puis jouez votre rythme. Maintenant, nous allons lancer notre voix. On n'arrête pas d'en rajouter. Donc nous avons maintenant une sorte de boucle en cours d'exécution. Ce que nous pouvons faire, c'est d'aller sur une autre piste et d'utiliser l'un des plugins internes Hype pour jouer quelques accords en utilisant le mode note. Enregistrer cette piste. terminé retournons maintenant à nos drums et nous allons ajouter une ligne de basse nous avons ajouté des notes simples au kit